Expliquez-nous là, vous qui êtes la voisine du dessous, comment vous avez euh, pris connaissance de... J'étais chez moi, hein. moi j'étais déjà au Vieux-Port, j'ai eu une bombe chromogène entre mes pieds, j'étais avec ma belle-fille, mon fils et mes petits-enfants, et ils ont jeté une bombe chromogène entre nos pieds. Mes petits-enfants, ils étaient graves, ils l'ont emmené dans l'ambulance à l'hôpital Latiman, et moi je suis tombée par terre, il y avait deux, une, deux jeunes, une petite fille et un garçon, ils m'ont levé de par terre. Ils m'ont dit, tenez une gorge d'eau et, et allez-y courrez parce que vous allez étouffer. Et on, après je suis montée doucement, doucement, doucement, je suis arrivée chez moi. Et elle, elle, elle était en train de m'appeler, de 16h où, tu es où tu es pour qu'on prenne un café ensemble. Je suis rentrée chez moi, je lui dis dit, je viens d'arriver. Elle m'a dit « Pourquoi tu touches ?» Je lui ai dit « Parce que j'étais au Vieux-Port et, et j'ai respiré de, les, gaz. les gaz et j'ai mal. Elle m'a dit « Prends un, ver, un verre du lait. » Je lui ai dit « j'en ai pas du lait, j'ai pris un verre d'eau. » Elle m'a dit « Attends, je descends. » Elle m'a ramené une bouteille de, de lait. Elle m'a dit « Repose-toi sur le fauteuil, je vais fermer ma fenêtre. »« Et je reviens vers toi pour avoir des, des nouvelles de, de vos petits-enfants qui sont à la Timon. » Un bébé de, de deux mois. Et une fille de deux ans. Ils étaient de. Ils sont de... tous partis à la timoine par rapport au gaz qui qu est passé sur oui, le vieux oui, port Oui, oui, ah, ils oui. étaient au vieux port. Et vous vous promeniez, vous ne manifestiez pas sur Non, le non, port. non, non. Il faisait beau. Ma belle-fille m'a dit La petite, elle s'ennuyait. Est-ce que mamie, on, on va faire sortir les, les enfants Je lui ai ouais, dit Il fait beau. Je lui ai donné rendez-vous à l'arrêt la de la République. Et en marchant. Je lui dis « Voilà, regardez, Marseille est chez nous, il fait beau, c'est calme, tant mieux. » Et on a visité quelques magasins, la rue de République. Et là, juste en arrivant devant la mairie, on voyait les gens qui manifestaient silencieusement, avec un grand camion blanc, c'est les CGT. Et là, là, juste en arrivant, on reçoit une bombe entre nos pieds. « Mon fils, ma belle-fille, Là, ils étaient ah étouffés, du... ils l'ont emmené dans l'ambulance et moi, j'ai pris un un gorge, une gorgée d'eau ah bon, et je suis montée en soufflant. Bon, Après, gens, elle m'a dit « reste sur toi. le fauteuil, Donc, je vais euh, fermer euh, la fenêtre et éteindre euh, la, je vais la, je la, je la télé, télé gens, et je reviens vers toi pour prendre un café et j'attends » des nouvelles de vos petits-enfants comment ils vont mieux à la Timos et là elle est montée et après j'entends des pieds comme ça parce que juste au dessus de la fenêtre quand elle a reçu elle a commencé à ah, taper. taper taper taper taper pour oui. me faire signe parce que son portable les deux pièces étaient pleines de fumée et moi je dit « oh qu'est-ce qu'elle veut ma... madame Zineb je ne peux pas j'arrive pas à respirer et là j'ai commencé je suis allée vers la porte, je la trouve. Nadia aidez-moi, aidez-moi Jérôme. Ai... Ils m'ont visé sur le visage, un policier, et là je monte au quatrième et je la trouve devant la salle de bain avec une serviette. Je l'ai fait sortir, je l'ai fait rentrer dans l'ascenseur. La, dans je lui dis rentre chez moi, elle m'a dit non je rentre pas chez toi, je rentre dans la cage d'escalier, appelle moi l'ambulance. Et la police regardez ce qu'il fait. Et là on était en train d'appeler partout, l'ambulance, les pompiers. Le, euh, C'était à peu près quelle heure là euh, Entre 6h et 7h. Ils sont venus jusqu'à 8h. Ils sont venus à 8 heures, oui, parce, euh, que, euh, parce, qu pas accéder. parce que la oui, route, route elle, elle, accéder, était, bloqué, la route, elle sais, était, était bloquée. Mmh. On, on appelait les voisins, nous, elle aussi. Elle dit, après ils l'ont passé. Le médecin m'a dit, ah, attendez, dites qu'est-ce qu'il y a, madame. J'étais à la fenêtre en train de fermer la, ma fenêtre. J'étais pas en train de regarder, j'étais pas en train de voir. Ils m'ont visé. Il m'a dit, comment Oui, il y avait deux policiers sur le trottoir du C et A. Et ils m'ont visé sur en plein visage, comme ça. Elle montre avec ta main, comme ça, comme ça. Et après, ils sont sauvés. Oui, donc ça veut dire qu'elle est restée un petit moment quand même euh, Non, non, a, elle, elle, est, la restée, fenêtre, elle est restée. Non, non, c'est juste. De... C'est juste la main gauche comme ça, mmh. parce que la fenêtre, elle était entre. Euh, oui. Oui, comme ça, la même fois, j'étais là, et son visage, elle a reçu la balle clair, là, et là. Oui. Elle frappé sur le visage, en plein visage, et elle a un cercle ici sur le coin, sur sa poitrine droite. Oui, ils ont dû croire que c'était quelqu'un qui, voilà, ils ont peut-être eu peur. Et, ah là, ça. Mais, mais Moi, les deux pièces, que... mais les deux pièces pleines de fumée. J'ai oui. oui. pas, oui. pas pu faire. Oui. J'ai pas un pu. Un Déjà, j'ai respiré avant. À 16h et, ou à, à 17h, euh, j'ai trop, trop respiré le, le, de le gaz, gaz. Oui. au Vieux-Port et à, en plus je rentre encore chez elle J'étais presque étouffée et je l'ai pris par le bras et la serviette. Je l'ai mis dans l'ascenseur en descendant. Elle m'a dit je ne rentre pas, appelle-moi la police, l'ambulance, aide-moi, aide-moi Nadia. Oui, donc elle était bien consciente. Consciente, elle est partie dans l'ascenseur. Le, le, le, euh, elle a dit, Nadia, est-ce que tu as éteint la télé et la plaque chauffante, elle a fait un bouillon et le, et le chauffage. Éteint le chauffage, je lui dis moi je m'excuse Zineb hadja je ne peux pas monter. Après, l'agent de police, elle m'a dit « Donne-moi la clé, je vais éteindre ». Et là, il est monté, il a éteint, elle a demandé ses clés. Elle m'a dit « Madame, il ne faut pas prendre les clés parce qu'ils vont venir les pompiers, vous avez trop de fumée chez vous ». Elle m'a dit « Non, non, non, je ne donne pas les clés, je, non, non, je pars avec mes clés à l'hôpital ». Oui, c'est après qu'ils ont découvert qu'il y avait des, des restes de, de la grenade hein. ouais, ouais. Oui, oui, ben, la fumée, c'était plein. Alors elle lui a dit que si vous allez partir avec les clés, les pompiers vont casser la porte. Elle lui a dit non, non, il ne faut pas me casser la porte. Là, elle a donné une deuxième fois pour la clé et les pompiers sont venus. Et moi je suis restée sur le palier.